C'est un projet agroécologique qui s'inscrit donc dans une idée d'économie de, de, durable et par le jardin. Donc L'idée c'est que le, les consommateurs euh, ben prépayent leur panier et c'est ce qui assure derrière un revenu correct et régulier aux producteurs. Va accompagner les jeunes ou les personnes qui aspirent au retour à la terre, mais on va aussi travailler en réseau. Donc c'est vraiment trois points essentiels, c'est qu'il y a le consommateur qui peut euh, donc valoriser ses propres récoltes dans les paniers. Il y a euh, nous-mêmes à travers donc les produits euh, issus de la ferme de famille, où on est donc dans un jardin créole, on est dans un dans un schéma euh, agroécologique de la permaculture. Bon tout ça, ce sont des termes qui renvoient quelque part à la même chose on fait de l'agroforesterie sans même savoir que l'on en fait. Et le troisième point essentiel, c'est que du coup, on travaille également en réseau avec d'autres confrères, donc qui respectent aussi les mêmes, le même cahier des charges, à savoir ce principe d'agroécologie sans apport extérieur ou de produits chimiques, pour vraiment être dans, dans la droite lignée de ce qu'attend le consommateur, à savoir des produits frais, des produits locaux, des produits donc sains pour leur santé. L'idée, c'est que on puisse vraiment aller vers la notion d'autosuffisance alimentaire, autrement de la souveraineté alimentaire. puisque on le sait ici en Guadeloupe, 80% des choses que nous consommons sont importées. On va travailler en association de culture, on va privilégier des cycles courts pour pouvoir justement approvisionner les paniers. On va avoir à côté de la culture vivrière, on va avoir des œufs également, nos poules sont élevées en plein air. On va avoir, pour ceux qui en consomment, de la viande, donc de la volaille essentiellement. Donc c'est l'occasion vraiment de mettre en valeur ce, ce métier, de montrer que dans l'agriculture, donc moi je préfère dire l'entrepreneuriat agricole, on est vraiment dans une entreprise avec une notion de rentabilité, de pérennité et donc de génération d'emplois, donc créatrice d'emplois. Et voilà, le concours à Green Startup, vraiment pour moi, c'est une étape justement dans la réalisation de, de ce projet.